Bonjour, une présentation d'OpenStreetMap, un site de cartographie, genre euh, machin et maps, sauf que ces cartes peuvent être librement complétées par vous, un peu comme euh, avec euh, Wikipédia. Donc euh, voilà pour OpenStreetMap, OSM en abrégé, n'oubliez pas de mettre le haut devant SM sinon vous risquez de tomber sur un autre type de plan. Donc euh, nous revenons sur OpenStreetMap, nous allons voir comment placer des objets et les renseigner. Vous avez une carte classique que vous pouvez bouger dans tous les sens. Vous pouvez renseigner des bancs, des arrêts, des lignes de bus, mais c'est un peu plus long ou compliqué. Par contre, les caméras de vidéosurveillance, c'est très facile. Ce sont les caméras classiques qu'on trouve dans les rues pour surveiller les gens. Donc, euh, vous commencez par créer un compte et vous vous connectez ici en haut à droite. Vous choisissez la ville que vous voulez renseigner. Pour ma part, c'est la ville d'Istre. Quand vous y êtes, vous zoomez. À Istres, il y a en théorie 150 caméras. On ne peut pas tout mettre, nous allons juste en placer deux sur un axe pour l'exemple. C'est le boulevard Léon-Jouot. Voilà. Quand vous y êtes, euh, quand vous êtes positionné sur l'endroit, vous cliquez en haut à gauche sur modifier, puis modifier avec ID, éditeur intégré au navigateur. Vous attendez que la carte se recharge. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'il y a une caméra. Je vais cliquer sur le bouton point et je vais euh, devoir placer ce point qui se trouve là, près de l'intersection, sur le trottoir. Voilà, le point est identifié. Il va falloir maintenant euh, dire ce qu'est ce, qu ce point. Certains sont listés, comme les parcs, les restos, les supermarchés, etc. Et nous n'avons pas les caméras ici. Nous allons donc cliquer sur Rechercher. Et on commence à taper Caméra, même avec un accent. Et déjà, deux possibilités s'affichent. On prend la première. Voilà. Là, on va devoir renseigner les champs de la caméra. Alors, objet de la surveillance. Pour les caméras de surveillance de la rue, c'est public. Les moyens de surveillance sont déjà renseignés. Le type de caméra pour la ville, ce sont des dômes, vous savez, ces protections euh, demi-sphériques euh, noircies euh, pour ne pas voir euh, d'où vient la caméra. Et, euh, donc euh, Ensuite, il y a le support. Ici, c'est un mât, en anglais, pole. Mais ça peut être « Building » si elle est fixée contre un bâtiment ou encore « Street Lamp » si c'est sur un lampadaire. Mais pour l'instant, c'est un mât exclusif. Il y a une option pour les angles de surveillance, mais pas besoin de renseigner si on ne connaît pas. La zone de surveillance, comme c'est une surveillance organisée par la ville, c'est « Town ». On peut ajouter d'autres attributs, par exemple, euh, moi je rajoute avec le plus euh, « operator » avec « ville distre ». Ensuite, en haut, il faut sauvegarder tout ça. On me demande un commentaire, alors ajout de caméra de vidéosurveillance, alors je mets vidéosurveillance même si les villes appellent ça vidéo protection, en fait ils nous protègent pas trop, ils nous surveillent plus qu'autre chose, mais ça c'est un point de vue perso, et euh, je, si je suis nouveau sur OpenStreetMap et que je souhaite que quelqu'un vérifie mes modifications, alors je coche une case, voilà, et euh, par précaution, et vous envoyez, on attend que ça s'enregistre, voilà, et maintenant on voit qu'on a une caméra qui vient d'être placée. On va en placer une deuxième. Euh, ici, il y a également une autre caméra, voilà, au sud de la rue. Donc, Je clique toujours sur « Point. je vais le placer ici. Et comme j'ai déjà tapé « caméra de vidéosurveillance », on voit que le choix est déjà marqué sur le menu de gauche. Objet de la surveillance, toujours public. Type de caméra, « DOM ». Support de caméra, là encore un mât, donc « pole ». Zone de surveillance, « town ». Je rajoute l'opérateur « ville d'Istre » et je sauvegarde. Je commente, je valide, voilà, deux caméras euh, viennent d'être euh, ajoutées. Alors, quelque chose d'intéressant maintenant sur un autre site, c'est que ces données vont être reprises justement par des sites externes. Alors il y en a un parmi d'autres qui s'appelle « Surveillance under surveillance », c'est-à-dire que les gens qui nous surveillent, on les met sur le « Surveillance », on va surveiller les caméras. Je clique dessus et, euh, et dans « Where », puis la loupe de recherche, je tape « Istre, voilà, je l'ai. Et là, on retrouve la carte d'OpenStreetMap avec le, les caméras qui sont comptabilisées, répertoriées, on peut zoomer si on veut et voilà. Et on a la cette liste voilà, donc euh, si cette présentation vous a plu, euh, pensez à mettre un pouce. Euh, merci et à bientôt.